Il oui, m'en reste un je te disais. Il te reste toutes, toutes les, euh, les légendaires plus ma bite. Euh, ouais, ouais c'est une Et deux boules. Gugner. Est-ce que tu veux pas oui. qu'on fasse une dernière game et qu'on aille le, le DD, le pauvre Quoi pardon Non il lui reste les 3 ouais. légendaires Gunner et signal à voler Si tu veux on fait... Enfin parce que je vais rejoindre sûrement les gars sur Discord après Chris Ah tu veux pas joindre nous que tu, Si tu veux... Rejo... Qu'est-ce que je viens de dire Fitting Ah euh on va sur C Gunner Oui chef Ouais euh, je sais Je suis pas meuf qui comprend l'inverse mec Quoi qu'est-ce qui se passe Tu veux pas joindre nous Justement... justement... C'était juste bon, dit que je te rejoignais Bon je dis quoi je suis en train d'essayer de rencarder Chris, mais tu me souviens. Ah d'accord. Toi tu essaies de trouver un quatrième Et après ouais. on te rejoint, c'est ça mais Après il est... il est sur les tâches hebdo. Le Sans bras les tâches d'eau il y a toute la semaine pour les faire, tu lui dis qu'il est... Hein qu'il va cueillir des fleurs pour sa maman et puis qu'il de nous prendre pour un coup. <coughs> on de le lien c'est... c'est Slip. Le lien c'est ce qu'il a mis HTTP... S2 point slash la discord point gg slash Q2 bah copie, discord, voilà. et tu fais copier le lien et tu euh, de te faire chier voilà. je pense aussi que t'as rien dit ouais il me semblait bien Pff, je rigole ah, ah. faut que je et me quoi, calme moi, des fois trop vite. Ouais, je sais parce que je parle trop vite et je suis bourré donc je fais articule encore moins et c'est totalement incompréhensible c'est ça je mange tous les mots c'est très bon les mots ça nous brise très bien c'est mon régime oui, je sais, mais j'ai pas mangé, connard. Mais je sais, ça te plait. Euh Ça, ça te regarde plus que moi, en fait. Je ton problème que le mien, tu vois. Ah, il y en a un, il y a un Amix 13 qui va moi aller vers, le vers le notre... Tu perds facilement, c'est un char léger, mec, que tu rentres dedans. Je ne suis pas un mec facile. aussi, mais euh, bon... Enfin, j'ai le 41, gunner. Ça tire à travers les bâtiments. Ouais, je pars à droite. C'est toi qui, qui tire comme un b là Ou ça vais rêver Moi parce qu'il y a un 105 aussi. Le M4 105 Ouais. Ça il peut me faire très mal là, moi j'ai pas de vantage. Ah mais c'est une saloperie ces merde. Mais au moment il Je peut ouvrir oui. un 2-2. C'est un canon de 105. Un peu comme... Pardon. C'est pas beaucoup 105. Mais il Il est fragile hein, mais... <rire> Ils sont où ces connards hein je Mais vois pas Et de a le caillou Il a fumé le M24 de mes couilles Putain Au critique là, On s'est flanqué, flanqué mec Ah je suis mort C'est bon, j'avais pété un. Pétain. Ouais oh, parce es que mort. la MX13 MX en fait vous l'avez pas tué. Il est, où il est en train de vous contourner. Par où Bah par les maisons. J'y suis dans les maisons. Et tout au fond. Tout tout au fond. Euh, tu peux mettre un point sur la map après quand tu spawn Euh... Ouais Attends Il est quelque part par là D'accord On s'est croisé là, en fait planique. Il a ravancé vers... Ah oui c'est il est spot Il va sur C J'ai mis un coup, merde C'est un AMX-13 Je ne sens plus Critique L'auteur, transmission, radiation, je sais pas quoi... Il est en feu Qu'est-ce qu'il y a de ma à tirer, là Il n'y a plus de commandant, il n'y a plus de tireur, il n'y a plus de contrôle horizontal de la tourelle C'est bon, il est mort j'ai fais... eu un appui feu Et ta grand-mère ouais, a fait l'appui suis... feu sur Je suis arrivé, j'ai mis un obus mmh. GG Je suis un pote des fois, bonheur Je suis pas quoi enculé On voit sur A ou pas Ah non, il y a un T 34 qui arrive là. Là, plus je suis bourré mais je suis... meilleur, je suis dans les jeux vidéo moi, c'est un truc de fou un gunner Ouais Ouais A BF je suis très bon quand tu veux <rire> ouais. Non toi c'est le truc de bargeau avec Anto là c'était n'importe quoi j'étais deg C'était ce con sobre en plus Five enfin, Sauce Tu vois comme quoi les temps changent hein, mais J'ai raté Même 10 M10 M10 Fais gaffe critique sur le, sur le T-34 J'ai un T-50 qui me rade J'ai pété le T-34, je vais m'occuper du T-50 Non J'ai mis un coup, c'est tout Je recule là peut-être t50. Oui. Il y a un m2 à 4 qui me regarde, ça ouais, me Je suis un peu derrière toi pour tout courir. Et les autres connards, ils sont où dans Mais la fumée Je vois plus grand-chose avec toute la fumée qui me va Il y en a qui avance. J'ai raté le m10. Il y a un SU qui a avancé, j'ai mis un coup. Transmission réserve de carburant, il est arrêté. Le SU, t'a arrêté, gunner. Je vois pas le SU Je mis un petit barrage dessus, tu vas voir si vas va pas le voir. Critique conducteur, ouais, à... chenille. Il est derrière la roche, je peux le voir. Ouais mais c'est pas grave t'inquiète il va se prendre ma rage à sur la carte Fais gaffe t'as un M10 à ta droite Détruit J'en ai détruit un je sais pas qui c'était, mais c'est un M2 à droite C'est oh, vraiment de la merde ces trucs Ouais, genre des chars de merde Fais Trop de Fais tu t'exploites pas trop y'a un M10 C'est détruit, j'en ai tué un professionnel pour 5 C'est une frappe furtive x3 Y'a un M10 par là, sur oui, je sais, J'ai balancé un de la rage à tirer dessus Attends je balance de l'artillerie mec J'en ai aussi mais. Non vas-y vas-y pas vas-y pas il peut te percer lui facile J'ai mis un coup, il m'a ouvert Bah oui je suis Mais je m'en rôle J'ai fait deux captures cinq kills et une assist Mais tu sais que les, les réparations de charge c'est payant Et alors et avec, avec, avec autant de score mec tu crois que je gagne quoi là Oh nicknap Bah ouais mais tu gagnes moins que si t'avais fait attention Je, putain, je suis <rire> combien dans l'équipe aussi là J'ai raté T'es oui. sérieux T'es mais... mauvais gunner La chenille elle a tout arrêté Bon salut moi je termine cette game et je te rejoins, parce que là je suis en train de faire premier de team, euh... comment te dire Trop de pression, moi j'arrête Mais non Ah si si Je préfère terminer sur une bonne note Gunner, il faut qu'on aille aider ça de... Tu sais ce que c'est l'altruisme Gunner faut On faut qu'on aille pas jouer. Faut penser à son prochain Gunner Là je suis en train de te donner une leçon en ce putain de jeu <coughs> Bah ça m'arrive une bon, fois tous les dire. 40 ans hein oui, je sais, mais... Pour une je... fois ouais, mais oui Mais... Je suis en train de te dire que j'aime bien, pour une fois On est en train de la perdre ce peut-être game, t'es sérieux Ouais, on est en train de la perdre Mais comment c'est possible, putain On met des cartons depuis tout bah bah à l'heure Je mais mets mais des cartons. Je fais 5, 1, 2 et 1 mort. Et on la perd. Il faut surveiller ce qui se passe. sont tous ouvrir ces fils de leur mère Va les aider, Zeugonard, va les aider. Je m'occupe de ces... J'ai une décès, mec, je vais aller aider personne. Je vais m'aider, alors. Il y a M10 Ouais, en en Il y a un T50 aussi. Euh, de quoi Il y a M24 qui arrive mec mais prends ton temps pour vous y aller. L'M10 va nous le trouver. m'a trouvé, désolé. Bah oui. Mmh. On est deux, ils, étaient 3. 3. Moi, ils étaient trois, suis... ils étaient trois, j'ai essayé de faire une manœuvre pour me mettre à couvert, j'ai pas pu. Ça m'a foutu à l'équerre en fait et j'arrivais trop vite. Trop de précipitations ni action gunner, ça c'est toujours pareil. Ah Je vais t'aider. J'arrive en support avec un KV. Ah mais le, le mec va passer devant moi en point. Son, son Sherman, Monsieur est raffiné, Monsieur est british, Monsieur va niquer ta mère ah, Il faut que ça marche mec. Je ne suis pas un psychopathe, c'est pas vrai. Il faut que ça marche. Bon, on m'a dit il faut que ça marche. Tiens, bon, ouais, Putain qu'il est raide ce connard de Sky. Ah. Baby Cola on est d'accord, c'est un, un whisky du Coca. S'il vous plaît un peu de culture sur les cocktails les mecs là. Qui m'a envoyé qui Chris Kyle Oh Bonjour Chris Non, j'ai connu pas. Putain, c'est quoi cette enquête à la con qui me regarde Salut Chris Pense à faire clic droit sur ErisBot pour lui baisser un peu le volume L'honneur, je suis en train d'arriver. Bah, en fait non, je pars, bien, un, je pars en avion. Je vais me cacher, je pars non en avion. Ah si, si Ah si, mec, si Mec, on est en train de se faire rusher, on se fait mec pas les couilles, je pars en avion. J'ai un KV. Je l'angle un peu et voilà. T'as quoi comme cette... Euh, pour faire ça, Chris Si tu nous entends et si on te reçoit. On est gentil, hein? On est un peu bizarre, mais on est gentil. Oui, ça, c'est sûr. Mais euh, pas plus. Tu je suis genre, on est bizarre. Moi, surtout. C'est On faut bien les plus que l'autre. Tu nous entends, mec Ah, mais bien. Une ça va, alors Non, il y a le M10 qui me regarde. Coup critique, il a plus de conducteur de tirage de mitrailleur. Non, dans le jeu, je ne pas. Ça fout, je coupe, là, dans le jeu. Ne juste mis un coup, par contre. T-34 à droite. T-50. Tu nous rushes. Ouais voilà, il, faut, il faut attendre que quittes qu'ils aient terminé leur, leur, leur Delirium Sympathium. Non, on fait, un on fait une, une petite game et après voilà. On est bientôt terminé, suis... on a bientôt perdu la game de merde. D'accord, euh, putain. D'accord, bah, vas-y, les mission suivante, Chris. Et je l'ai euh, pété le je... M10. À droite, il y a un T-50 à droite. 34, ouais, je mais le T-50 suis... c'est de la merde. Je l'ai eu mon gars À gauche, à gauche, il y a un avion. Ouais, je l'ai... je suis mort. Je me suis fait rush par un avion. Encore un truc, Gunner on est d'accord là. Je suis mort, mais j'ai plus hein. T'as peur. Mirare, squad Ouais, j'ai Ou premier ou oh J'ai oh